Yeah. Somebody touch my spaghet! Eh bien salut à tous c'est Spinier. aujourd'hui on se retrouve sur la map X-Run Une map speedrun qui a été créée par Noahcraft. Alors c'est marqué où c'est marqué là euh, Noah Craft Real donc voilà Donc c'est un speedrun en hardcore donc il est méga dur Donc je sais pas si je vais réussir à, à le faire en entier mais bon on verra J'avais vu sur le site qui proposait des maps que la map était pas mal du coup je voulais la tester avec vous et du coup, c'est parti, c'est pas ce bouton. C'est parti. Alors, euh, ok, alors on a vitesse combien ah, c'est pas marqué. Dommage. Allez, 2. 1. Euh, ok, je vois un peu la map déjà. Alors, il faudra esquiver ça, ça, ça, ça. Ok, nice. Checkpoint. Ok, bon au moins il y a un checkpoint, c'est cool parce que là... <rire> uh, uh, uh, uh, uh, uh. Oh purée ça m'a... Oh nice Non non non non, ok c'est bon, il y a des slime blocks, c'est bon on va, on va atterrir ça tranquillement. Le, le jump est pas mal <rire> C'est marrant. Allez, c'est parti. Nether. Ok, pour l'instant, ça va. C'est assez simple. Enfin, peut-être parce que c'est que les premiers niveaux. Ok, hop. C'est une sorte de labyrinthe. Très bien. What Oh, purée. Avec le chargement, j'ai eu peur. J'ai cru que j'étais tombé dans le dans le vide. Oh, purée. C'est tellement rapide, mon gars. On entend les bruits de pas en plus et tout. Ah. <rire> c'est tellement drôle. Oh, il y a de la lave, là. Alors, il faut esquiver ça. Hop. Bon, le but, c'est d'être le plus rapide. Moi, je vais essayer de le, de le réussir, déjà. Ça sera bien. J'aurais peut-être dû mettre un chrono, aussi. Ah, mince. Où est-ce que j'ai... Mince. Oh, non, mince. Par contre, ça n'a pas activé le checkpoint numéro 3. Ah, c'est pas cool, ça. Ok, c'est bon. Est-ce que ça va activer Ok, checkpoint numéro 3. C'est parti, il y a, oh, il, y a un, il y a un virage de ouf, ok doucement, doucement, ok non non, okay, j'ai failli tomber, pour l'instant ça va on... j'ai l'impression qu'on s'en sort plutôt bien, hop, alors il y a une flèche, on doit sauter, ok mini dropper, <rire> Ah, la droite c'est mal. Ah, purée, c'est tellement rapide. Oh, qu'est-ce que c'est Ah oh. oh, c'est nice ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. On dirait un dropper à l'envers. Oui, c'est Elytra. J'ai un Elytra. Euh, ok, on atterrit là alors. Ok, on a un petit parcours en Elytra. Ah, bah c'est fun en fait. C'est pas... C'est pas un speedrun. Non, non, j'ai oublié de sauter Ok, c'est pas grave. Hop, aïe. Aïe. Ok. <rire> Vous pouvez voir mon talent en Elytra. Ah, j'ai... J'ai atterri <rire> au-dessus, ok. Bon, hop. Oh non, mais non, mais... On va essayer de... Voilà, de, de faire ça correctement. Hop. Oh. Ok, Hop. Oh, j'ai encore atterri au dessus c'est pas vrai Attends peut-être que si je... Oh mince on voit les commandes blocs oh. ah. Comment j'ai fait pour atterrir là Alors par contre ça c'est pas cool parce que du coup j'ai glitch en voyant les commandes blocs Et fallait pas, c'était un téléporteur et euh, du coup j'ai pas de speed Mince Ok, c'est bon, donc j'ai restart la... restart la map rien que pour vous, et j'ai tout refait euh, jusqu'à ici, donc euh, c'est parti. Euh, on va essayer de faire bien cette fois-ci euh, <rire> ce parcours en Elytra. Ok, bon, j'ai rien dit, finalement. Mon niveau a parlé de lui-même. Alors, par contre... Yes Ok, Seb, j'ai réussi. Alors, euh, du coup, où est-ce qu'il faut aller Ok, il faut aller là. Oui ouais. Un niveau dans l'inde, alors par contre, est-ce qu'il y a un checkpoint s'il vous plaît parce que, bon, euh... parcours en Elytra, euh... oh purée, non. Ok, bon, finalement on atterrit là, c'est parfait. Alors, par contre, là, il y a beaucoup de virages euh... et en speedrun, les virages, c'est vraiment euh... pas cool. J'aurais peut-être dû mettre un chrono, c'est vrai, pour voir euh... bah, mon score mais bon vu que j'ai restart la map et tout j'ai refait etc bon c'est pas très grave on va déjà essayer de le réussir comme j'avais dit avant je crois je sais plus si je l'ai dit Purée, ces virages ils sont pires que dans la route arc-en-ciel dans Mario Kart sérieux ça... ok on y est presque je vois un truc vers là-bas ça peut signifier que du bien Ok c'est bon, il y a un truc là-bas, hop, nice, what, what, what, ok, Ok. un parcours avec des jumps, oh ça c'est nice, ça j'aime bien, oh c'est cool, pour l'instant je suis vraiment pas déçu de la map, euh, quand j'avais vu le, sur le site j'avais vu que les premiers niveaux, etc, et franchement euh, ça me surprend mais la map est plutôt pas mal, en tout cas pour le lien de téléchargement c'est dans la description comme d'hab. Si vous voulez la tester vous aussi. Parce qu'elle est assez sympa la map. Non Donc c'est ce jump là qui est assez compliqué. Ok on s'arrête. prendre l'élan. Hop. Nice. Euh, nice. Pour l'instant j'ai réussi les sauts, donc c'est pas. Oh purée, celui-là il était limite. Hein. Alors par où je passe par contre C'est vrai qu'il y a, a 4-5 chemins Bon je vais passer par là. Oh non Oh non, oh non, je veux tout refaire, non One eternity later. Ok, donc j'ai réussi à atterrir ici, comme vous pouvez voir, je suis presque à la fin. Et franchement, c'est sûrement le, le pire des niveaux sur euh, cette map. Parce que. <rire> vous pouvez pas savoir à quel point j'ai galéré. Ok, donc là, faut pas que je me rate, faut que j'aille. Euh... là-bas. Ok. 3, 2, 1... Go euh... Oui Yes Ok, je, je vais y aller doucement, je suis désolé. Oh, bah, j'ai plus le speed, what Ok. J'ai fini Minecraft ou... Attends, c'est la fin ou... Ok, non. Ah oh. Bon, bah finalement, on retrouve cet endroit euh, que j'avais glitched, donc c'est parti. Ok, donc on arrive ici. Alors qu'est-ce que c'est que ça What Game of. Hein J'ai perdu Ok, donc je voulais quand même voir ce qui se passait parce que je comprenais pas pourquoi je mourrais à chaque fois. Donc j'ai refait le truc et je suis encore mort. Alors euh, cette fois-ci, je voulais voir en game mode ce qui se passe. Et apparemment, il n'y a pas de suite. Et euh, je comprends pas du coup. Alors, euh, du coup, je me suis renseigné. Et effectivement, le game over, c'est bien, bien la fin de la map. Donc... Euh... Bah j'ai envie de dire merci, j'aurais préféré un bien joué. Enfin bref, du coup, euh, pour ce qui est de la map, vous pouvez la tester, je viens de le dire, elle est dans la description. Et puis, euh, bah, essayer de faire mieux, j'aurais peut-être dû mettre un chrono, mais c'est vrai que vu que j'ai reset la map, bah ça aurait été compliqué. Perso, j'ai bien aimé la map, j'espère que c'est de même pour vous. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, on se retrouve très vite, allez Ciao tout le monde